Donc pour commencer, est-ce que Hélène, tu peux me dire un petit peu qui tu es Oui bien sûr, alors aujourd'hui je suis directrice d'un fonds de dotation qui s'appelle Jean-Noël Torel Foundation. C'est une structure un peu originale, en France en tout cas, puisque c'est une fondation qui est actionnaire d'une entreprise, l'entreprise Naos Bioderma. Et aujourd'hui, tu es intervenu sur quelle session au Vichar Alors, j'étais sur une session avec un sujet un peu bizarre qui est peut-on concilier la mission et le profit d'une organisation dans la durée avec et les concilier avec des enjeux de long terme. Ok. Et est-ce que tu de cette session, est-ce qu'il y a des points saillants qui en sont ressortis Oui, alors beaucoup. C'est que bien entendu, euh, la difficulté réside dans la question. Bien sûr, on sait probablement tous qu'aujourd'hui, on est dans un système productif qu'on peut appeler capitalisme extractif, c'est-à-dire qu'on crée de la richesse et de la valeur en général en ponctionnant le capital naturel et que c'est pas très durable. Et donc euh, les enjeux de long terme sont pas fondamentalement bien pris en compte aujourd'hui dans nos modèles économiques et dans nos modèles de gouvernance des organisations. Néanmoins, euh, le panel a permis de présenter plusieurs types de structures qui cherchent à faire mieux en termes de formes juridiques et de modes de gouvernance, notamment les coopératives les entreprises de la famille Bicorp, Benefit Corporation, et les entreprises structurées en fondation actionnaires, qui ont tout un point commun qui a été détaillé par Mike de Paros Foundation en Allemagne, qui est la notion de Steward Ownership, en quoi la détention et la forme de gouvernance permettent de donner un cap, une mission, à une entreprise. Ok, très bien. Et donc, euh, cette année, Louis Charfès est sur le temps long, et comment le temps long a été abordé euh, sur, votre, sur votre session alors, de plein de façons différentes, il y en a une première qui est assez évidente quand on parle de formes d'entreprise et notamment de formes d'actionnariat. Euh, C'est la difficulté de concilier des profits à court terme avec une création de valeur dans le long terme. Euh, et que bien entendu, la structure actionnariale, donc issue de ce qu'on appelle le « shareholder capitalism » ou le « stakeholder capitalism », permet déjà de rectifier un peu cette propension euh, à faire toujours dans le court terme. L'autre question sur l'épaisseur du temps, euh, c'est en quoi, par exemple, des entreprises qui sont de, détenues par des fondations sont des entreprises qui vont penser le temps long, se poser des questions stratégiques de long terme, entretenir le temps du débat dans l'entreprise et aussi offrir une plus grande sécurité, un plus grand horizon temporel de réflexion aux collaborateurs. Il y a une statistique d'ailleurs qui montre que les fondations actionnaires en Europe ont une longévité bien supérieure aux entreprises conventionnelles. Est-ce que les fondations sont plus, on va dire, préparées, en fait, mieux armées pour justement avoir ces, porter ces réflexions du temps long que les entreprises de manière générale euh, Alors, je parle spécifiquement des fondations actionnaires, c'est-à-dire mm -hmm. les fondations qui ont été créées pour être l'actionnaire d'une entreprise et donc que ces actionnaires ne sont plus soit une coalition d'actionnaires individuels qui vont vouloir chercher un rendement mm -hmm. ou des fonds d'investissement classique. Mm -hmm. La fondation, c'est presque un organe passif euh, qui ne représente l'intérêt de personne, ou en tout cas qui ne représente pas l'intérêt de personne physique. Et en ce sens, elle peut être le gardien de l'intérêt général. Ok, très intéressant. Et du coup, le, le temps long pour toi dans, dans ton quotidien, euh, on a parlé euh, voilà du... le, le temps long, c'est aussi la patience, ouais. parce qu'en fait, on, on est aujourd'hui enfermé, ou en tout cas euh, imbriqué dans des systèmes que certains appellent des structures héritées. Euh, et donc quand on hérite une structure avec des milliers de collaborateurs, des brevets, des usines, on ne peut pas tout changer en cinq minutes. Quand bien même l'urgence des défis du 21 e siècle est brûlante. On parle des défis sociaux, de l'intelligence artificielle, du changement climatique. Plus c'est urgent, plus il faut réfléchir longtemps <rire> et néanmoins agir vite. Alors c'est tout le paradoxe du temps. c'est Il euh, y a deux façons de faire le changement. Il y a euh, quitter tous les navires et les structures héritées et en créer des nouvelles où il y a « essayer d'infléchir certains de ces bateaux de l'intérieur euh, ». Donc ce dont on a parlé dans cette table ronde, c'est peut-on infléchir des structures existantes de l'intérieur avec des modes de gouvernance évolués, quitte à changer même la structure juridique, l'ADN juridique de ces entreprises euh, Probablement que la réponse est dans les deux, c'est-à-dire que les impatients <rire> peuvent avoir envie d'aller trouver des terrains de jeu nouveaux et différents, euh, et les jusqu'au boutistes euh, vont peut-être essayer ben, d'infléchir un peu la donne pour que le monde de demain soit un peu vivable. Ok, très bien. Et toi, tu te situes où à un peu près euh, Moi, j'ai essayé dedans et dehors. Euh, j'ai essayé l'industrie pétrolière et la finance avec ce qu'on peut en penser. J'ai essayé l'économie sociale avec toutes ses limites. J'ai essayé euh, la création de nouveaux modèles agricoles avec Ferme d'Avenir. Aujourd'hui, j'essaye la fondation actionnaire. Euh, je pense qu'on a besoin d'un ensemble de ces solutions. Et qu'en même temps, il faut absolument voter avec ses pieds dès qu'on ne se sent plus aligné par rapport à ses convictions personnelles, ses valeurs, ou que euh, la face du monde nous impose un nouveau changement. Est-ce que tu veux nous laisser euh, un dernier message, un dernier mot pour les participants, les personnes de WeShare, du WeShare Pest? Oui. Euh, je pense qu'à la question du temps, on pourrait rajouter celle du cœur. Pourquoi Parce que... Euh, il y a une citation habituelle qui met au regard les trois temporalités. La temporalité du minéral, la généalogie, la géologie, la temporalité du végétal, qui est assez longue, et la temporalité de l'animal, qui est tout tout de suite maintenant, parce que nous sommes mortels. <rire> euh, et que néanmoins, en étant mortels dans notre vie, on peut se goinfrer, euh, voilà, comme des porcs. Euh, ou bien, on peut essayer d'exprimer ce qu'il y a de véritablement humain. Et ce qu'il y a de véritablement humain, c'est cette phrase de Saint-Exupéry, c'est euh, L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et donc, quelle que soit la forme et l'apparence des structures juridiques des entreprises, ce qui en fait la richesse, c'est la richesse humaine des personnes qui les constituent. Super. Merci beaucoup Hélène. Merci.